Bonjour les amis, je suis ici à Santa Cruz de Tenerife, capitale donc de Tenerife où je vis depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à la question quel pourcentage de votre épargne devez-vous investir en bourse Donc euh, il est bien de diversifier ces euh, investissements et la bourse est un investissement qui peut, peut vous rapporter beaucoup. Donc euh, je dirais qu'il vaut mieux investir 10% de votre épargne mais la faire fructifier rapidement. C'est-à-dire que c'est un investissement où vous pouvez être actif, donc vous pouvez gagner, avoir de très bons rendements en bourse, en trading, si vous avez une bonne méthode de trading. Et actuellement, par exemple, les marchés sont très volatils, très actifs, donc on voit les indices qui baissent, le CAC 40, le DAX en cette fin mai 2018. On a l'euro-dollar également qui est un marché que j'apprécie énormément qui baissent très fort, donc vous pouvez faire des performances de plusieurs pourcents de votre capital en une journée, lorsque vous avez une bonne méthode de trading. Et ensuite, bon, par exemple, si vous avez 100 000 euros, vous allez mettre en bourse 10 000 euros, mais vous pouvez aussi retirer rapidement vos gains, c'est ce que je vous conseille, de manière à ne pas prendre de risques et vous pouvez arriver même à ne trader qu'avec vos bénéfices, les bénéfices que vous pouvez faire très rapidement en bourse. Donc, c'est ce que je vous conseille. Donc, choisissez la bourse pour un investissement actif où vous êtes un trader performant. Et si vous n'avez pas encore une méthode de trading efficace, vous avez un lien ici au-dessus vers ma méthode de trading et ça vous permettra, donc tout en diversifiant dans d'autres domaines, d'avoir au moins un levier assez important qui vous permet d'être un acteur actif et de gagner rapidement sur les marchés. Donc euh, je vous conseille euh, de trader en suivant euh, une de mes méthodes. Euh, vous verrez que vous pouvez être vraiment performant très rapidement et avoir de très bons résultats quand vous avez une période telle que celle qu'on vit actuellement où les marchés sont vraiment très punchy, très actifs. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.